Salutations, ici Davy. alors dans votre entreprise vous avez peut-être à l'heure actuelle l'impression d'être submergé par la tâche d'avoir tous les jours des choses à faire et pourtant pas assez de temps pour les faire. Alors c'est quelque chose de très courant et c'est un signe que vous avez oublié un petit quelque chose à faire, quelque chose euh, il y a quelques temps en arrière et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous êtes probablement euh, autonome dans vos faits et gestes les plus basiques. Euh, vous savez écrire, vous savez utiliser une fourchette, vous savez euh, lire des textes, mais rappelez-vous, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand vous étiez tout jeune, quand vous étiez bébé, il y a, a quelqu'un qui faisait tout ça pour vous. Et au fur et à mesure, vous avez appris et vous faites maintenant euh, toutes ces tâches de façon autonome, sans avoir besoin de la personne qui vous a appris à le faire. Okay, donc maintenant, imaginez que vous n'aviez jamais appris à le faire et que quelqu'un euh, soit là pour le faire à votre place. Imaginez ce que serait votre vie, euh, que serait votre vie et qu'est-ce que vous ferez, comment vous ferez les choses, comment les choses pourraient continuer à fonctionner comme ça si quelqu'un le ferait à votre place. Là, votre entreprise, c'est exactement la même chose à chaque fois que vous sautez sur une opportunité, vous travaillez à fond dessus, mais très souvent votre entreprise n'apprend pas et vous devez continuer à faire la même chose encore et encore. Et puis, d'autres choses se rajoutent et c'est un cercle vicieux dont euh, la seule issue est l'explosion. Votre entreprise c'est une personne à part entière. Votre entreprise, ce n'est pas une liste de tâches, c'est un ensemble de systèmes. Donc, retenez bien cette notion qui est très, très importante à mémoriser. Une entreprise n'est ni plus ni moins qu'un système. Un système composé de plusieurs engrenages qui vont pouvoir euh, tourner tous en même temps, simplement en ayant euh, besoin d'un entraînement d'un seul côté. Et l'idée, c'est que ce système, euh, voilà, c'est tout comme vous, il puisse apprendre les choses et euh, voilà, les reproduire de façon autonome, mais également améliorer les processus, créer et modifier des choses, ajouter de la valeur sans que vous ne soyez à l'initiative de tout ça. Alors, vous avez saisi la comparaison maintenant. Euh, si vous vous retrouvez essoufflé sous le travail, c'est tout simplement euh, qu'après avoir travaillé une opportunité, vous avez travaillé sur une autre opportunité, avant même de transformer cette première opportunité en système. Donc de l'automatiser d'une façon ou d'une autre, euh, soit en utilisant l'informatique, soit avec euh, de la main d'œuvre. Voilà, point. On a déjà parlé de l'importance de déléguer dans une autre vidéo, et déléguer ça vous permet justement euh, entre autres de créer ces fameux systèmes avec les opportunités que vous venez de développer. Donc par exemple, disons que vous avez décidé euh, de publier un nouveau contenu par semaine sur votre site internet. Donc une nouvelle fiche produit, un article de blog, un post Facebook par jour, etc. Et puis, vous vous rendez compte que ça vous apporte des résultats. Donc voilà, seulement le problème, c'est que ça va vous prendre un temps fou et si vous voulez pouvoir développer d'autres opportunités, d'autres choses et poursuivre dans votre stratégies, c'est impératif de transformer ces publications en un système autonome, c'est-à-dire que vous allez rédiger votre contenu et à partir de là, voilà, tout le reste doit se faire tout seul. Donc, soit grâce à l'informatique, pour cet exemple, il y a, cet exemple, il y a des outils comme Formstack ou Wufu qui peuvent automatiser les mises en forme, soit en utilisant de la main d'œuvre en créant une procédure, puis en formant un prestataire à cette procédure. Alors, dans mon cas, je crée mes procédures sous forme de mind map, donc c'est ce qu'on appelle des cartes mentales en français. Euh, elles permettent d'organiser des listes d'idées euh, sous forme d'organigrammes ou alors de listes, J'utilise Mindjet, mais il y a aussi d'autres outils comme eMindmap ou Mindster euh, ou d'autres gratuits comme FreeMind. Ensuite, je fournis ça à mon prestataire et tout le processus fonctionne désormais euh, de lui-même. Donc voilà, ça c'est l'idée. Euh, vous allez faire tout le boulot au début, mais avant de passer à autre chose, transformez ce que vous faites déjà en système automatique. Vous serez surpris de la quantité de temps, la sérénité que ça va vous apporter, sans parler des résultats que ça va vous apporter. Et si un jour, euh, vous avez envie de vendre votre entreprise, croyez-moi, euh, ça arrivera peut-être un jour, ça va totalement décupler sa valeur car elle ne dépend plus de vous ni de vos actions. Elle pourra fonctionner euh, dans les mains de quelqu'un d'autre, vous pourrez la vendre plus cher si vous, avez, euh, si vous avez des systèmes en place parce que ça ne dépend plus de vous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est très important de considérer votre entreprise comme une véritable personne capable de gérer ses propres systèmes. Le truc, c'est qu'il faut simplement que vous soyez là au début pour lui apprendre ces fameux systèmes. Et si vous, si vous ne le faites pas, vous allez... Euh, voilà, si vous ne faites pas ce genre de système, vous allez vous retrouver à faire tous les jours les mêmes choses et à tourner chacun euh, des engrenages vous-même et consommer votre temps euh, pour créer chaque jour des tâches qui existent déjà. Et n'oubliez pas que le temps, une fois qu'il a été dépensé, c'est une ressource que vous ne pouvez plus récupérer. Donc, c'était Davy et à très vite pour une prochaine vidéo. De l'autre côté, il y a une vidéo où je vous explique